Salut, salut tout le monde, salut Kevin. Salut Pierre. Euh, et bien aujourd'hui on fait une présentation euh, de Destiny. On va vous présenter euh, un petit peu l'historique euh, du jeu, d'où il vient, euh, quel est quel est son ADN. On va regarder bien entendu très rapidement le contenu de la boîte. Euh, on fera une explication des mécanismes sans euh, trop spoil mmh, mmh. et puis ensuite on vous fera euh, notre retour puisqu'on vient de terminer le premier le scénario, premier scénario là, que nature je... de la bête Donc euh, déjà on remercie. Le Kid Game de nous avoir envoyé euh, la boîte. Le Kid Game qui a décidé de s'inscrire en fait, dans une démarche de soutien euh, des influenceurs sur euh, YouTube. On a la possibilité en fait, de les contacter, de leur dire quels sont les jeux qui nous intéressent. Mmh. Et en l'occurrence, bah, Destiny, nous, ça, nous, ça nous intéressait ouais. euh, beaucoup. Et maintenant, je comprends pourquoi. <rire> j'étais bien curieux parce que le, le jeu euh, bah, donnait euh, pas mal de, de petites choses intéressantes. Enfin, ouais. Pouvait faire esp espérer des. Il y a une belle promesse. Voilà. Pas mal de belles promesses. Ouais. Historiquement c'était un KS. Oui. Qui s'est fait là un an et demi, il a eu un peu de retard. Ouais. Comme d'hab Ouais. Et là maintenant les, ba les backers euh, l'ont reçu. Ouais. Un petit peu. Et donc la boîte de base sort euh, fin de semaine. Euh, au moment où on fait cette vidéo. Ouais. Voilà. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous au moment où on l'a fait, ça sort le 9 juin je crois. Euh, oui, voilà, voilà, Donc, euh, donc euh, dans la semaine. Donc t'as la boîte de base, si le jeu marche, je pense qu'il y aura l'extension qui sortira sans doute fin d'année. Ouais. Et puis après peut-être des suites euh, si, si ça marche Il faut, mm -hmm. faut espérer pour eux que mm -hmm. tout le monde... Euh... Pour expliquer très rapidement, on est euh, sur un jeu qui est dans les mêmes mécanismes que les demeures de l'épouvante, je, je dis pas un gros mot en disant ça. Euh, non, alors ouais, c'est un, un mix un... de demeures de l'épouvante avec aussi leur mécanique qu'ils aiment bien kit de Game avec des euh, QR codes, donc mm -hmm. avec un petit côté euh, Chronicle of Coin. Voilà. Alors, c'est un jeu euh, qui nécessite l'ouverture d'une application, qui mm -hmm. va nous guider. On, on en reviendra quand on partagera notre expérience. Au niveau du contenu, qu'est-ce que tu peux nous dire Eh ben, moi, je trouve que pour euh, la somme de 45 euros ouais, chez mon ami ouais, ouais. euh, ouais. Philibert, là, quand même, du beau matos. Ouais. Donc, je trouve franchement que pour ce prix-là... Euh, Vous avez lien sous la vidéo. Voilà. Les pions... <rire> C'est les gros pions. C'est euh, super épais, c'est pas du tout les pions qu'on voit euh, chez FFG ou tout ça, c'est quasiment le double en épaisseur. Hein. Voilà, mmh. Et des pigés mmh. dégravés. Ouais, superbe. Pas mal de petites figurines. Mmh. Voilà. De, quand même une grosse, bon, ça c'est plus du. Big Boss Nas. Voilà, ça fait plaisir. Mmh. Donc déjà en termes de matos, on est dedans. On voit que l'application, la, bien sûr, qui est gratuite, hein, on n'a pas besoin de payer mmh. en plus. Mmh. Mmh. Mmh. Bon, là. Il y a quelques petites fautes d'orthographe, voilà, mais bon, je pense que ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir des mises à jour, ce qui fait que ça va disparaître. C'est tout l'intérêt, c'est que ça va disparaître, c'est tout en français, c'est multilangue, c'est tout ouais. en français, avec un début d'aventure euh, qui est doublé euh, par une ouais. voix française qui se donne, euh, qui se donne envie, ouais. et après, euh, le reste de l'aventure, on lit euh, chacun euh, ouais. nos, nos, nos parties à haute voix. Terraformé au niveau euh, <rire> plastique moulé voilà. au niveau de l'emballage, donc une belle capacité euh, de rangement sur plusieurs étages. Il hein, y a des systèmes comme ça de de, de, de glace qui servent à, à verrouiller voilà, hein. euh, le tout dans la boîte. Donc une fois que c'est rangé, ça bouge pas. Et quand on ouvre sa boîte, euh, c'est pas parti en live dans tous les sens. sens ouais. euh, c'est euh, vraiment du travail euh, euh, d'orfèvre Même toutes les cartes, mmh. quand même la qualité. Euh, euh, ouais. moi, je trouve que le, la qualité ouais. du matos est hein. née. On est, sur un, on est sur un très très beau euh, grammage. On va parler un petit peu euh, des mécanismes. Euh, là, on voit une pseudo hein, euh, table d'installer. Tiens, je vais, je, vais te, je vais te libérer, euh, te libérer de ça. Euh, ici, là, on a, on a posé hein, une, une, plaque, une plaque de jeu. Ça, c'est une plaque de jeu qui a déjà euh, évolué, puisque normalement, on ne commence pas avec euh, des non. capacités aussi, aussi oui, élevées. On voit ici en fait qu'on a un pool de dés euh, que l'on va pouvoir enrichir euh, de dés violets. Je te laisserai y revenir. Ici, on a trois capacités hein, qui sont euh, la force, euh, comment dire, l'agilité et l'intelligence. Ouais. Et puis en dessous, on a une capacité d'aller rajouter, de stuffer en fait son personnage avec des cartes. On ne va ouais. pas trop vous dévoiler. C'est pour ça que la caméra est un peu coupée ici. C'est fait exprès pour pas que vous euh, puissiez découvrir oh, c'est un jeu qui est quand même narratif, mmh. avec scénario, mmh. donc euh, on évite de spoil un maximum parce que euh, bah, sinon ça gâche euh, Complètement. le plaisir euh, de jeu. Quoi. Donc avec l'appli, on va poser la première tuile euh, avec un, une introduction euh, très scénarisée qui uh -huh. va vous dire de poser quatre tuiles euh, de chaque côté. Et puis on se déplace, on et découvre après. la tuile. Et après c'est parti pour l'aventure. Mmh. Donc le tour est extrêmement simple effectivement on a une phase de où on va récupérer un dé petit à petit mmh. donc on va pouvoir être ouais, on est, on est, on est voilà. sensiblement toujours comme ça à, à moins qu'on ait ouais, plusieurs voilà. actions à faire dans, le, dans le même, euh, la même euh, phase de jeu après on se déplace mmh. quand on se déplace dans, un, dans une tuile qu'on n'a jamais découvert on peut se déplacer que d'un sinon on se déplace de deux et après bah, grâce à l'application on va dire où on va dans cette tuile. Et là, on va avoir un, un déroulé qui va nous donner plusieurs options. Exactement. Voilà. Donc, ces options, c'est soit juste euh, bah, des choix. Mm -hmm. Est-ce que je fais telle ou telle chose Est-ce que mm -hmm. j'attaque euh, un garde ou j'essaye de le sudoyer Ou alors je fais bah, des tests de compétences qui sont ultra simples. C'est pour ça que je me permettais de dire qu'on est très demeure de, de l'épouvante. C'est-à-dire qu'on va découvrir une tuile, elle va se retourner... Je prends cet exemple parce qu'il est iconique dans l'univers des oh jeux, oui. mais il y a d'autres jeux qui utilisent ces mécanismes. Hein. Euh, on découvre la tuile. Il y a des petits pions euh, comme celui-ci là euh, qui, sont, euh, qui sont déposés en fait, euh, sur le plateau... La, map, euh, enfin, la tablette vous donne le nom de ce que c'est. Elle vous dit c'est une écurie, c'est une étable, euh, c'est l'église, c'est la mairie. Ah, et puis ensuite, ben, quand vous êtes sur cette zone, soit vous cliquez et vous dites ben, « je vais à la mairie », soit euh, vous allez euh, dans l'étable où vous fouillez euh, le corps qui est, qui est au sol. Et puis ensuite, ben, lié à ça, il y a euh, des demandes de capacité avec voilà. des jets à faire. Tu peux nous en parler un petit peu de ces jets Les jets, c'est tout simple. On va jeter toujours ces deux gros dés blancs. Hum. C'est notre capacité, plus, si on veut, des dés violets. Qu'on abonde ou pas. Voilà. voilà. Alors, il faut les avoir pour les abonder. Vous voyez c'est euh, pour ça qu'on les récupère. Ce qu'on pourrait avoir, coups. donc, c'est cette configuration-là, c'est-à-dire que j'ai trois dés violets voilà. et 2 dés blancs. On y arrive quand même assez vite, hein, cette configuration-là, oui, assez régulièrement, fait, mais... surtout un peu donc... moins vers la fin. <rire> et donc là, ben, de base, on va, on va lancer ces deux dés-là, et puis maintenant, je peux choisir d'abonder avec un, 2 ou 3 dés. Voilà. Une fois qu'on abonde, on va dire on va, on va rajouter un dé, on va les lancer, on va les additionner, et on va les comparer par rapport à l'échelle qu'on a La qui est là, ouais. de chaque personnage. Et en additionnant, bah, le chiffre qu'on obtient, toutes les petites pastilles qu'on a en dessous, ou égales au chiffre qu'on a obtenu, c'est des réussites. Ouais, D'accord. Et ces nombres de réussites, et bah, on dit à l'application on a réussi à faire trois réussites, et là, bah, l'application nous dit ce qui se passe. Mmh. Ce qui est bien, c'est que justement, si tu fais... Une réussite, bah, il va t'arriver par exemple une Michael. Si t'en fais 3, il va t'arriver quelque chose de bien. Et on va dire, tout est possible. Si t'en fais 5, bah, quelque chose d'excellent. Le mmh, bien, mmh. c'est qu'il mmh. y a plein de mystères justement dans mmh. ces GG de déco. Eh ben, allez, on va vite dangereusement et je vais aller ici. Euh, Vas-y. Donc, tu... J'appuie ici en fait. Euh, ouais, ouais, ouais. Tac. Explorer la tuile 4. Oui. Crac. Donc là, j'arrive ici. Pof. Là, la forêt est sombre et dense. Elle ne souhaite pas que vous soyez là. Ah, c'est cool ça. Donc, vas-y, fais euh, OK. Retournez la tuile 4. OK. Crac. Veille. Le vieil vieil explorateur. explorateur. OK. Donc, une petite hutte se dresse parmi les arbres. Mm -hmm. C'est là que vit le vieil explorateur. OK. Des boissons. Évidemment. Quelque chose, attends, c'est quelque chose, pas quelque chose qui devait traîner dans les boissons. Ok. Je vais fouiller à la chariot à la recherche d'objets de la. Rebelote avec un dé. Alors. Deux. Sept. Ouais. pareil de. Putain, la, la sorcière, elle, elle touche. Vous forcez plusieurs caisses, et parmi les provisions gelées et abîmées, vous découvrez une importante somme d'argent. Gagnez 4 pièces d'or Alors, en plus de ça, il euh, y a ces petits jetons-là qui sont quand même assez importants, puisque, en fait, cette frise-là euh, de petits jetons, elle n'est pas fixe. Euh, on en a une en début, en fonction du profil que l'on décide de, de, de, de jouer. Là, on est sur le chasseur. Euh, on y reviendra. On y reviendra, mais euh, il faut savoir que pendant la partie, on va avoir la possibilité de consommer euh, des pions comme ça pour déplacer vers, euh, ben, de préférence, euh, le bas, voilà, euh, les, les jetons. Puisque vous avez compris que plus on en a de ce côté-là, plus, ben, euh, si, si j'arrive à en réunir, euh, allez, on va dire, 3 en 12 ou 6, là, en l'occurrence, si je fais 4 en force, j'ai euh, trois réussites. Voilà. Donc, euh, c'est top. Les QR codes, tu en parles Alors le cœur du jeu, d'où le nom du jeu, Destinise, mmh. c'est que chaque personnage va avoir deux destinées. Ouais. Est-ce que l'on a une magnifique, bénéfique, mystère Est-ce que l'on a une qui est plus combat, pas combat, c'est un peu le mystère Chaque personnage a un peu ses. On ne peut ses pas, points. alors. En plus. Nous, de toute façon, on a décidé de ne pas euh, révéler les, euh, les destinées et en plus, le kit de game nous a demandé de ne pas le faire. Donc, ouais. on vous parle très rapidement de la chose. En fait, derrière la carte. Euh, qui est là, Hop. <rire> il y a deux destinées et en fait c'est euh, pour ce scénario vous avez deux façons de le conclure en fait soit vous, vous allez le conclure de façon on va dire brune soit un ah, peu plus fine bien. soit en réunissant tel type d'objet soit en, en tuant tel type de bête, mmh. euh, soit en réunissant tel type d'objet ou tel autre type d'objet, enfin voilà, il y, y a plein y a de plein configurations de euh, différentes. Ça commence par un petit texte de fluff, oui. qui est quand même important et puis ça vous donne tout enfin une zone euh, qui est la zone où euh, votre destinée va, va s'accomplir ouais. et qu'il faut rejoindre et de toute évidence c'est très important parce que moi je ne comprenais pas comment euh, accomplir ah, ouais. la destinée du chasseur et en fait il fallait vraiment que je me rende sur cette zone là mmh. euh, là c'était un peu obscur de ce côté là mais on y reviendra sur les, les tops et, et les événements petit point d'achoppement qu'on a sur le jeu donc l'idée c'est que quand vous achetez la boîte ne vous précipitez pas trop sur enfin, les cartes surtout pas à ah. celle là tout ce qui est personnage faut c'est pour le plaisir du jeu faut pas les regarder tu sais. mmh, mmh. et même je dirais faut en regarder le, le minimum c'est ça ça soit les objets et que ça soit les euh, les maps les maps a mmh. vraiment euh, une idée de, de mystère et de, de connaître petit à petit le jeu au moment où la l'application... Même si, même si euh, la map, euh, voilà, une map retournée, c'est quand même assez épuré. Et l'important, c'est pas tant de la retourner parce que c'est presque la même dans ce sens-là que dans oui. ce sens-là, elle, elle est juste colorée. Mm -hmm. Par contre, ce qui est important, c'est les pions qui apparaissent dessus. Ouais, la... Et là, c'est l'appli qui vous le révèle. Vous Donc voilà, je pense que c'est pas très très grave si vous faites tomber votre pile de map Devant Ça, vous, ouais. vous n'allez pas en fait, vous, vous, vous saigner euh, ouais. les yeux. Il euh, y a euh, des mécanismes qui sont euh, très sympas au niveau euh, des ouais. objets. Euh, une carte d'objet comme cette épée-là, elle a un QR code. Euh, en, en fait, lorsque vous décidez de l'utiliser dans un combat, euh, vous allez dire que vous utilisez l'arme. La, la, et pour le justifier, vous allez scanner le QR ouais. code qui prouve que vous avez l'épée, mmh. parce que vous pourriez dire... Bah, je l'ai, oui, et en fait, puis, puis en fait, tu pas. Euh, hein voilà. Et puis, vous avez également un petit texte en dessous, qui est euh, soit un texte permanent, c'est-à-dire que voilà. vous avez cette arme, et en permanence, vous avez ce pouvoir additionnel, ou alors, vous défaussez la carte, et vous pouvez jouer le texte voilà. euh, qui, est, voir, euh, qui est en dessous. Une fois par partie, enfin euh, mmh. pour le défausser, oui. Et ce qui est bien, c'est justement... Ça permet de plein de possibilités. Est-ce que tu vas te battre, donc tu vas faire un jet de force Ou est-ce que bah, tu vas sacrifier ton épée, donc tu vas passer le jet de force enfin, mmh, mmh. Il y a plein de possibilités que donne l'application pour, euh, pour réussir à réussir certaines situations, des choses comme ça. Quoi. Je vais combattre le loup, parce que c'est la mauvaise décision. <rire> et J'aime bien les mauvaises décisions. Eh ben non, pas à main nue, avec une arme. <rire> Voyons, mon ami. Donc là, on va scanner ça. Merci. est qu'il va bien vouloir Pourquoi il ne voudrait pas Il est grand et affamé, mais il n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort qu'est-ce qu'on peut dire de plus que, euh, au fur et à mesure que vous allez découvrir la map vous allez rencontrer des personnages Alors vous n'allez pas rencontrer que des lieux vous allez rencontrer des personnages qui sont vraiment perso personnifiés oui. hein, euh, personnalisés par une, par une petite figurine euh, vous allez euh, rencontrer des espaces euh, de commerce vous allez pouvoir commercer euh, vous stuffer, revendre des objets que vous auriez en double parce que vous avez 5 slots de disponibles donc à partir du moment où vous avez rempli ces 5 slots il va falloir jongler, jongler avec. Euh, Qu'est-ce que... Euh, on, on, on a présenté ce qu'il y avait à présenter. On va sous nos, sous nos remarques ou tu as encore quelque chose à, à expliquer Dernière chose à expliquer, ouais. ce, qui est, ce qui est difficile à voir, c'est que en fait, l'application va gérer plein de choses mm. et donc elle va réussir à gérer, par exemple, certaines situations, enfin certaines choses qu'on fait. On se dit que ce n'est pas trop grave et en fait, elle, elle va le prendre en compte. Par exemple, si pendant le scénario, on prend régulièrement des des, des choix comme quoi on vole de l'argent ou des choses comme ça. L'application mmh. va le savoir et donc certains choix avec d'autres personnages, ça va pas être les mêmes que quelqu'un qui est resté. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'il qu a... qui est resté bah, pur, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc euh, l'application en fait, euh, elle se souvient. <rire> oui, et puis euh, bah, c'est pas c'est quelque chose qui est bah, vital pour le jeu, quoi. Mmh. Vraiment. Euh, c'est pour ça qu'en général c'est mieux de le jouer sur une tablette. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. D'accord. Euh, moi j'ai trouvé que l'application la, était bien faite, que Compagnon était vraiment, euh, vraiment agréable. Mmh. Euh, c'est un jeu qui est très intuitif, je trouve, au niveau des mécanismes. Euh, franchement, cette barre-là, elle est, est d'une simplicité ah oui, oui, oui, tu, incroyable, tu comprends, hein. les gestes sont d'une lisibilité incroyable, on comprend tout de suite les résultats que l'on fait, les réussites que l'on a, et euh, au niveau de l'appli, euh, c'est pareil, il n'y a pas de zone d'ombre où on se dit euh, « j'ai pas compris ce qu'elle me demandait ou j'ai pas compris ce qu'elle me disait ». On en vient à notre retour d'expérience, puisque là, on vient de terminer euh, une partie. Voilà, le premier scénario qui est, qui est conseillé. Voilà. Alors, ce premier scénario, euh, je l'ai quand même monté, moi, en vidéo. Et si vous voulez le voir, vous cliquez sur le lien qui est là, juste au-dessus, là. Mais attention, c'est spoil. C'est 100% spoil. C'est full spoil. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, euh, voilà, vous euh, vous dites euh, « moi, je vais quand même voir une partie ouais. ». Mais vous allez vous cramer le premier scénario ou alors bah, vous regardez que la moitié de la vidéo ou euh, les euh, 20 voilà. premières minutes euh, voilà, si Je pense qu'en 20 clair. minutes on a couvert quand même pas mal d'événements vous pouvez regarder les 20 premières minutes de cette vidéo voilà. La promesse Les promesses, tu peux nous en parler c'était quoi finalement le, le projet Destinies ben moi Les promesses et, et les choses que, qui m'interrogeaient justement ouais, c'était un jeu narratif il y a beaucoup de jeux narratifs voilà. Et donc, est-ce que ce jeu-là bah, réussissait un peu à tirer son épingle du jeu par rapport à tous les autres Parce mm -hmm. que des fois, le narratif est un peu... Euh, c'est un peu, un peu de la poudre aux yeux, quoi. Mm -hmm. c'est le narratif, on lit juste un premier texte au début de la partie, quelques-uns, et, mm, et puis après... Mm, euh, mm. Moi, je trouve de ce côté-là, ça marche à 100%. Je suis d'accord. On est vraiment à fond dedans, grâce à l'application, là, les bruitages, là, c'est bien écrit, quand même. Ils font, Pour moi, ils font rien de plus que les autres... Euh, au niveau bruitage et, et mmh. accompagnement mais en tant que totalement novice de cet, cet univers je me suis vraiment immergé et je me suis vraiment identifié à mon personnage ouais. donc je pense que ça marche je suis d'accord avec toi de ce côté là, côté narratif, euh, c'est carton vraiment dedans. Ouais. après l'autre question que je me posais c'était bah, le fait que c'est un bac à sable mmh. c'est pareil, mmh. ça rajoute de la difficulté Dans le sens c'est plus facile de faire un narratif linéaire ouais. Et là, on peut partir un peu dans, dans tous les côtés. On peut partir un peu dans tous les sens. Et parfois, ça part un peu dans tous les sens. Et oui, moi, ça fait ma deuxième partie que je fais. Et effectivement, pendant la partie, à peu au milieu, t'as un moment où t'es un petit peu perdu, t'as fait pas mal de petits événements, machin, il s'est passé des choses. Et tu te dis, attends, pff, ah oui, il faut que je, je revoie mes destinées. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. ouais, ouais. T'as un à petit p... moment où c'est un petit peu creux. Quoi. Alors, effectivement, euh, on a la possibilité, on a une vraie liberté de mouvement oui. dans le jeu. Euh, on peut faire des allers-retours sur la map autant qu'on veut. Je tiens à préciser que la map n'est pas encombrante. J'ai trouvé, moi je pensais qu'on allait avoir une map très étendue. Dans, dans, dans ce premier scénario, ça va. Par contre, euh, oui, la destinée, on est sans cesse en train de la relire. Même si elle n'est pas compliquée à appréhender, on est sans cesse en train mmh. de la relire. Mais moi, il y a eu un moment dans la partie où euh, je me suis senti un peu perdu. Voilà, mais moi c'est Et euh, où je me disais, mais euh, mon dieu, euh, vu les objectifs que j'ai à faire, ce qui se dévoile, bah, ça m'aide pas beaucoup, euh, je comprends pas trop où c'est qu'il faut que j'aille Ce qui, euh, je pense, prouve que en fait Destiny est un jeu qui est expert, en fait. c'est pas un jeu qu'on va pouvoir sortir un peu en mode apéro. Euh, ah non. C'est quand même le jeu où... Non, clairement. Ouais. Clairement, d'autant plus que le fait que ce soit comme ça, lié sur beaucoup d'allers-retours, euh, la partie était quand même, la première partie était quand même assez longue. Mmh. Pour moi, c'est un petit point sombre. Euh, cette première partie, elle a, elle a duré deux heures. Euh, moi je suis quand même un petit peu fan de, la, de le petit scénario d'introduction tu vois, le ah, petit truc qui me met en bouche alors on l'a dit tout à l'heure les mécanismes sont très faciles à mmh. prendre en main et donc le jeu ne nécessite pas d'avoir une partie découverte et euh, du coup euh, dès que vous commencez la première partie vous êtes tout de suite dans une partie scénarisée ah, bah, euh, bon. ultra ultra fluff euh, très euh, très impliquée, très impliquante et donc du coup bah, voilà, vous partez pour deux heures de partie, il y a quand même la possibilité de sauvegarder oui donc on peut mais passer la partie en voilà moments. associé au fait que à un moment j'étais un peu perdu euh, euh, ça s'est vite résolu en même temps hein. oui, c'est oui, à dire oui. que il y a un petit moment de doute mais on n'y reste jamais vraiment longtemps oui. et par contre quand on comprend où on est et, et ce qu'on a à faire pour finir ça se c'est pas que ça se finit vite c'est que ça, ça se déroule de mais façon le, le vraiment final ah, ouais, calme le, le final, final, final était canon le hein. final était canon franchement c'était euh, assez épique ça c'était euh, fort donc ça, c'était euh, le, le point, voilà, le, le, le côté bac à sable. Après, l'autre point, c'était, ben, c'est un jeu qui est plutôt euh, étrange, c'est que c'est du compétitif. Mmh. C'est pas euh, comme beaucoup de jeux narratifs où c'est un groupe. Mmh. Là, c'est du chacun pour, euh, pour soi. Quoi. Mmh. Donc, euh, pareil, c'était un peu la question que je me posais. C'est bien, mais il a pas énormément de, euh, de fois où on peut... Euh, alors, on n'a qu'un scénario dans les mains, ouais. donc on ne sait pas ce qu'il en est pour plus tard. Mais moi, effectivement, ce qui m'a gêné, c'est deux choses. La première, c'est il euh, y a très peu, voire pas du tout d'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire qu'on fait tous notre ouais. quête, ouais. chacun de notre côté. Il n'y a pas d'interaction directe. On, on, on vit notre vie ouais. chacun de notre côté, on fait notre quête chacun de notre côté. Là où il y a éventuellement une interaction, c'est que, euh, en faisant ma quête de mon côté, je peux éventuellement priver euh, mes adversaires. Euh, de certains objets puisque on sent euh, dévoiler le jeu il y a des objets à ce fait qui sont propres à votre quête mais qui peuvent être propres à la quête euh, d'un des joueurs qui est sur ouais. la table et si vous les prenez il va être obligé de réorienter euh, son jeu et donc de changer sa destinée puisqu'il y a deux destinées oui, euh, et on a deux est destinées qu on est parce qu'on n'est jamais aussi. coincé, il ne faut pas rester coincé c'est finalement la seule interaction, sinon il n'y a quasi aucune interaction entre les joueurs. Et c'est une espèce de course, comme ça, euh, où pendant toute la partie, on s'ignore presque, et où mmh. on commence à comprendre sur la fin ce que l'autre a à faire, et où là, éventuellement, on pourrait dire, oui, ah, j'ai compris mon gars. Alors, en fait, la seule chose qui se passe, c'est que tu peux pas vraiment euh, le priver de ce qu'il a à faire. Par contre, tu peux jauger de l'avancée qu'il a sur toi. Oui. Toi. par rapport à telle ou telle voilà. chose qu'il a fait pendant le sénat, pour savoir oui, plus ou moins... Mais en tout cas dans ce premier scénario, interaction entre les joueurs très faible et euh, capacité de contrer l'autre joueur très faible, donc c'est plutôt un sprint. c'est on a euh... joué à deux joueurs, hum. on peut jouer jusqu'à 3. Ouais. Alors est-ce qu'à trois joueurs, t'as encore plus ce côté-là euh, sprint ou je te bloque ou... Euh, je sais aussi. pas, mais là au niveau trois joueurs, moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a énormément de textes à lire. Et qu'à trois joueurs, vous allez vraiment démultiplier votre, euh, votre euh, temps je de jeu. Je pense que tu peux rajouter ouais, 40 minutes pour, mmh, pour mmh, le troisième mmh, jour, mmh, je pense. Mmh, la première vue. Ok. Voilà. Et enfin, bah, dernière, bah, c'était l'application. Ouais. Est-ce que l'application allait réussir à résoudre certains problèmes allait mmh. être bien faite. Bon, moi, j'avais pas tellement peur parce que c'est Luke de Game, et je, je les connais déjà parce que j'ai euh, tout Chronicle of Coin, donc je savais qu'ils allaient réussir. Et pour moi, ils ont réussi euh Ouais. Car effectivement. Les... Ah ouais, ouais, ouais, Moi, je trouvé que l'application était très bien faite, qu'elle était très lisible, très claire. Et à aucun moment, on se dit, je comprends pas ce que me demande mmh. l'application. Ça pourrait être un, un vrai problème de se retrouver vers une action de l'application. Je me suis retrouvé face à un dilemme à un moment, mais c'était ouais. pas lié à l'application. Mmh. C'était lié à une, euh, au fait que moi, j'avais pas compris ce que moi, j'avais à faire mmh. et tout était écrit comme il fallait et j'ai été un peu, un peu bête. Euh, donc, de ce côté-là, l'application accompagne parfaitement les joueurs. Elle est parfaitement lisible. On l'a dit, elle est totalement en français, euh, elle anime bien le jeu mmh. et elle rythme bien euh, les actions. Voilà. Et en plus, bah, ils ont fait justement... Les paragraphes ne sont pas trop longs, ce qui fait non. que nos tours passent assez vite. Ouais. Alors, les premiers tours, c'est toujours, tiens, qu'est-ce que je vais faire Tu te poses des questions, mais après, ça, ça enchaîne. On a déroulé mal, de hein. plus ouais. en plus vite notre partie, ouais. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, pour ça, j'ai bon espoir pour les, les autres scénarios. On doit quand même gagner un peu de temps, quoi. Mmh. Je rappelle qu'on peut faire le jeu en solo. C'est quand même important. Et mm -hmm. puis, comme tu le dis, qu'on peut monter jusqu'à jusqu jusqu jusqu 3 joueurs en tout. Voilà, 3 joueurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que y mode 4 joueurs pour ceux qui avaient, qui avaient participé à la mm -hmm. campagne. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça sera vendu, peut-être sur le site de Lucky Duck. D'accord. Mais aussi, dans quelques temps, ils vont ouvrir pour que les joueurs puissent faire leur propre scénario. Ah Et ça, ça va. Ça, ça, ça va, va faire ouvrir des perspectives, veut, ouais. parce que dans cette boîte-là, il y a combien de scénarios en tout Il y a 5 scénarios. Il y a 5 scénarios, donc en moyenne, vous avez 6-7 heures de jeu, on va dire, parce qu'on peut pas... Wow, non, même plus, non, 10, 10, 10, 14, ouais, ouais, ouais, 15 ouais, heures de jeu, ouais, ouais, hein, ouais, je hein, pense, parce que je ouais. pense que ça va être de plus en plus euh, important. Pense. En sachant donc, que il... le premier scénario, il est autonome, hum. et les quatre autres peuvent être joués en campagne. D'accord. Alors, c'est pas forcément de la campagne dans le sens où tu vas... Tu vas garder ton, le même perso et tu vas le stuffer, mais je pense que c'est une histoire tout au long qui ah, se déroule, euh, vu que ça se passe. Euh, tiens, la ça, c'est une question. Moi, je termine mon personnage avec cette configuration euh, de pion, que tu as trifouillé, mais elle était meilleure. Si je refais une deuxième partie, je ne peux pas repartir, on repart à zéro. Je pense qu'à chaque scénario, on change de, de personnage. D'accord. Ok, très bien. Tu vois d'autres choses à dire sur euh, cette. Malgré tout, excellent du stylisme. Ouais, franchement, j'ai ah beaucoup ai aimé. Ouais, ouais, j'ai ai beaucoup aimé. Je remercie encore Lucky Duck ouais. de nous avoir fait confiance. Ouais. Toujours top. Et je suis euh, bien content d'avoir pu tester ce jeu. Mmh. Moi aussi, on est sur du 45, 5 euros, 45 ouais. euros. Franchement, vu la qualité du matos. Mmh. La qualité du matos, c'est la quantité de figurines et l'application, le scénario, la, tra la, la traduction, la qualité, ouais, euh, ouais. l'immersion. Si vous êtes euh, fan d'aventure, fan d'interaction, si vous êtes fan de JDR aussi, de médiéval fantastique, un bien. petit peu de Van Helsing, de toutes ces choses-là, chasse aux sorcières, chasse aux démons, euh, tous ces trucs-là, euh, ce jeu-là, il, euh, il est pour vous. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre partie. Et je vous rappelle que si vous voulez bah, vous, vous spoiler, vous avez la possibilité de la regarder sur le lien. Un ouais. grand merci à Lucky Dog Game pour cette présentation. Allez-y, foncez, il n'y que du bon. Ouais. Merci Kevin pour cette présentation. Merci à toi. Il nous reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout des bons jets. Parce que là, hein, il n'y aura que ça pour poutrer le... Je dis pas. <rire> Qui en vous face. attend. <rire> D'en face. Allez, ciao. Salut.